Bon, allez, le petit bonhomme va par en bas. Ça, c'est moins ça. Yeah! Nouvelle piste. Ok, non, on va pas par là. <rire> cool. Ok, c'est beau. <rire> En vrai, ça de même. Oh, il y a deux lignes. That's cool. On fait Mais non. On va se calmer un peu. Là. Puis comme on dit souvent. Wow! Une fois, il faut que je fasse la ligne à droite. L'autre ligne, arrive-vous ah, nice. Ah, il y avait une ligne à droite, arrivez-vous. What? Ok, ça sera pour un prochain épisode, je pense. Ça fait que présentement, on est dans la Nelson-Sud. <laughs> Puis j't'ai un enfant Des fois j'ai des bonnes idées Des fois j'ai des moins bonnes Je vais deviner celle-là C'est un coin <rire> Il s'est là. Ah, oh, wow, je viens de trouver une exclusivité. Dans vie, guys, là. Quand vous êtes curieux un peu, là, vous, trouvez, vous pouvez pardon, trouver des affaires cool. Il y a un flag là, ok? J'en dis pas plus. Il y a un flag là. Il y a un flag là, puis là. Il y a un flag là. Ça, guys, là, c'est la prochaine piste de vallée -du nord Il y a un flag là-bas. Oh my God! Il y a des arbres de coupé. Ça, guys, là, c'est la prochaine piste de vallée -du nord Oh my God, j'ai donc bien, bien fait de niaiser. Oh! Cool! Je ne dirais pas que c'est la, la Nelson West. Là. On est comme pas à la bonne place. Là. Regardez, il y a un flag rose. Bon, allez, il y a Québec. J'aime vraiment ça, vous faire des exclusivités. Fait que je vous montre en exclusivité la toute nouvelle Nelson Sud-Sud-Est. Regardez. Ça, ça. Ha. On va essayer de suivre les flags. Y a-t-il d'autres flags? Oh, être dangereux, ça. Regardez, ça se roule. Regardez. On a-tu d'autres flags? Ah! Ah! Ah! Ah. Ok, c'est bon, on va retourner dans la trail. Hey, je viens de trouver la prochaine trail de, de VBN. C'est pas des jokes. Ah. Ah. Bonjour au webmaster de de Vallée Bras du Nord qui regarde ça Je ne veux pas vous fâcher, je veux vous faire de la publicité <rire> C'est donc bien cool La curiosité paye toujours, guys <rire> That's nice Ah! Oh. Ceux qui me connaissent pas doivent dire, il est donc bien épais. Oui, je sais. C'est ça qui fait mon charme. Mais oui, je suis au courant, merci. Bon, on est reparti. Nelson Sud. Blind. Fur Pas trop en fou, parce que c'est la première fois que je la fais. Et faut pas rouler en cinglé La première fois qu'on fait une trail, on sait pas ce qui nous attend. Je continue de voir des flags! <rire> nice! Ouais! That's cool! J'ai rarement été un monstre de main en descente! <rire> ça fait que quelqu'un qui veut pas nécessairement aller faire la Nelson Nord qui, est, qui a un, un bon journey en montée, en descente puis qui a quand même des passes techniques je me que la petite sud, elle, elle est vraiment le fun ça j'imagine que c'est une bleue ah. Ah. nice, open it up non, not too much Oh nice un petit oiseau allo! Technical GP Hey, nice, that's se fait quand Bon, on va être gentil. Attends. Fait que la personne qui a perdu sa bouteille Lulu. C'est bon, il l'a. Oh, ça balance. C'est comment on fait pour aider avec ça dans les poches, guys. Fuck. Il y a autre chance que je suis faim. Vous n'avez pas perdu une bouteille noire par hasard? Non, c'est pas à nous. Non, bon, ben, yes. Ah. Aïe, aïe, aïe. Ouh. Et voilà. Ouh. What a journey. C'est quelque chose. Je vais tenter de faire une manœuvre en roulant. Ouh, le gars ne roule pas. droite Joup, joup, joup. et voilà. The guys, c'était un vidéo des Nelson avec la Nelson Nord, la Nelson Sud. Et on retourne à la voiture prendre une bonne bière. On retourne pas à la voiture, on retourne à la maison. Ça fait que si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui et lui de la semaine passée, je vous invite à donner un petit like, à vous abonner et cocher. La petite cloche de notification pour dire Freeride Québec vient de sortir une vidéo. Ça fait qu un gros merci et on se voit dans le prochain épisode de Freeride Québec. Salut, guys!